là, là, sans les résolutions qui te prennent le conseil des Nations ensemble à tout pays ami Haïti au à le pour l'exécuter et Haïti les d'hier de Chancelier demande. té mandé dans Nations Unies pour voyer l'année venir baïou et ça c'est prêt par rapport à ça qui a passé en d'un pays à là c'est ça Jean Victor Généus raconté par contre présenter une plusieurs points qui le faire essentiel La nouvelle la pour journée jeudi a qui c'est 27 avril 2023 ou sous Sofia TV 83 réseau information, mais nouvelle là n'a bon gentil mamite Dans la rivière la Tibonite basse gangriffe, mettez-vous de sont en vous la en pil moun nan couru, et même du coup, population qui était endiable, te maquette ancien sénateur, Gracia Delva. Nous parlait na... dans dans ce y drame passé, plus de 6 moun mouri non situation qui déclenchait, côté que, yon ont causé un avantage, te pied. Et l'information fait qu'on est, même sous les lieux, côté a de dekente, boule, six moun tamouri, rachet ak, manchet, coup de couteau. Selon ça, juge de paix qui t'a fait constat raconter, les policiers ont Conseil sécurité l'ONIA plaidé, pressé, pressé pour gagner, notre forme sécurité qui fait un Haïti suite à sa cap à et même Jean haïti modèle et c'est qu'on s'attend novembre ambassadeur les mêmes les plaidés pour être capable de gagner soldat qui déployés pour une belle Haïti la meilleure. Un petit point d'une nouvelle la pour une journée je mesdames mais là merci parce qu'on fait une confiance attendez nouvelle nouvelles la source 05483 songer si vous pouvez faire ça abonner en semaine partager vidéo avec vos autres amis et ils même tout ils attendu toute nouvelle qui a passé en Haïti a tout le monde connaît qui ça passé passer dans le bout de papa de Saline. Informez-vous que la tibonite levée avec un temps qui est un peu Bon côté activité, ça qui a un rapport avec le transport, c'est quelques motocyclettes qui n'ont pas fait l'arrière. La question est que la machine, c'est presque bandit à examen dans la base de l'argent qui circule Dans le centre-ville, Diriger la tibonite avec machine qui courir toute vitesse au niveau... Centre-ville, là, qui participent à créer la pérèse ou la dans le mi-temps. Population, ailleurs, situation, extrêmement compliquée surtout dans la commune Thirivière-la-Tibonite à la commune verette et la commune Lianco par rapport avec eh, M. Bas yo, qui était débarqué dans la limite passe bac eh, qui se limite Thirivière-la-Tibonite avec eh, la commune et la commune Verette pour traverser la rivière. Mais c'était déclenché, coup de zame, toute qualité sous zone, là, qui était la cause, activité l'école l'école, paralysée, et activités. Jardin qui viennent dans la zone. Bab, bab ancien sénateur Garcia Delva qui est absolu. dans fait, c'est Saint-Marc, dans la localité Chandelle, ensemble des citoyens qui montent barricade en sorte de résistance pour empêcher bas grice de terroriser gens qui dans la zone Silla. Pendant, citoyens qui, dans un autre, ont et machine, sénateur Gassa Delva, sécurité, qui était en rébellion, et était e côté qui était tiré plusieurs coups de balle en l'air, qui était après te, well, pour pour la cause, bah, qui monde la population, et qui, pratiquement, dans la brigade vigilance, était reposté à coups de balle pour être fait face avec. Ancien sénateur, se, c'est après, après, quelques négociations a eu une négociation, dans la population, qui était nécessaire pour être fait route là. C'est un sénateur passé, pendant, il e était tiré en plus parole, ma mambo, que pour te rappeler sénateur Garcia Delva que lui pas innocent dans ça qui a passé la tibonite là et même fait quoi au te rappeler que c'est lui même qui t'est traversé avec Anel Joseph pou te kite pour, bal, pour, al -pour ou, ou te quitter la tibonite après le défilé prend balle pour tal pour en soins ensemble parole ça a été répété dans tibat bouche a te te Ak, senatère, la population te gagnait avec un sénateur a quitté duré environ 30 minutes qu'il était bloqué dans la crouche d'elle la police dans le département la tibonite mené une opération dans la localité Capéen dans commune Lester, bandit parmi bandit de a l'autre blessé, c'est ça responsable dans la police au niveau du département la Tibonite et publié et on fait quoi il y a rapproche avec opération pour empêcher coucouraks sans à la base dans la localité ça dans commune Lester qui s'est capée. 6 parmi 5 accoutrement balle, machine moto plusieurs bilan un conflit terrien qui éclaté dans zone Abraham yon lo localité qui est dans Saint-Michel, 4e section communale, Miyagouane, aille mercredi, uh, 26 avril, parmi les gens qui mourent, d'après le juge Sipley, en tribunal de paix Saint-Michel, la Georges jean weber c'est Hermont Saint-Claire avec le policier Jean-François France, c'est connaît son nom, Didi, juge jean jean weber Abdi Plus, un ami qui correspond à nous, un depuis Miyagouane. Donc là, la police passe pour moi, je il place à Griffe moi. Alors les nourrissons, vraiment, nous jouent des gars. Ah. Euh, nous avons plusieurs monataires, nous avons Maré, nous avons blessé la manchette, nous avons pris de et parmi lesquels nous avons eu Jackie Edmond, qui est sortie païenne, monsieur Moury, qui a semblé qui se l'équité propriétaire, qui a déplacé mon pour là Nous avons eu Jean-François Franz, qui dit donc son policier, donc gradly semblé être se inspecteur. Nous avons eu Saint-Claire qui est un avocat, qui est un abraham. Nous gen... Jonel Deriva qui est Nous avons Jean-Smith Chéri qui est un Et puis nous avons Bertino est Abraham. Nous avons nou encore trois personnes qui sont blessées. Donc nous avons Bernadette Jérôme. Monsieur blessé. Nous avons Chéri Gilton qui était là tout le temps blessé lui-même. Donc nous avons Monsieur pour monsieur. Et puis nous avons Lo l'ovenski qui mon désir. Donc tout le monde est blessé. Donc, ah, nous grave, donc nous sommes grave, graves, nous sommes censés ouais, voir ou l'hôpital, donc nous ne qu'on pas à la suite, qui, sa, qui est capable de faire. Mais le problème, c'est que son appentage n'est pas le fait. Mais pour arriver sur le terrain, tu semblé à mi-chemin, tu as semblé qu'il y altercation entre policiers et méta-arismon. Bon, tu as semblé, bon, peut-être que j'ai dit vous dire, tu as semblé à arismon, frappé frappé, policiers, policiers qui sont tombés, et puis il y bon, est les -ce armes, c'est comment est-ce que c'est échappé grain chappé ou bien est-ce que c'est tiré mais de toute façon donc c'était Il n'y a pas de coriver sur le lieu pour y aller faire à pantaye à pantage là qui est parce que Jean-Noël Venien bon c'est Rachel. on peut qu'il prend 5 cartouches et il prend bon jambe gauche li il prend une bon bon là et puis il prend une bon côte li là qui est dit d'après le public là il dit c'est ta police qui D'accord, nous, plusieurs cas Moi-même, je suis capable de mettre en pécage à brûler, même si c'est la population, ou est-ce que Bon, qui est-ce que Six personnes qui mourent. Deux graves, il qui sont Mais Il y a six qui sont morts. arrestation arrestation Ils ont ici là, donc nous prenons pour enquête pour être capables de prendre informations. Nous, nous avons toujours été sous le même dossier. Ça un coordonnateur conseil un administration quatrième section Saint-Michel-là. Willy Pierre, qui condamnait l'action la policière, de qui voulait qu'il ait un business innocent de de de dans de de la zone. Kazakh Willy Pierre qualifié comportement policier comme désordre. Kazakh Willy micro correspondant à nous, Henri-Claude Claircin, depuis Miyagwan. Les autres qui fait, comment on comprend que on a dans zone qui sont sortis de l'autre côté, côté qui tuer pour que la population ait pas réaction contraire par rapport à l'action posée. Donc je pense c'est inacceptable que la police n'ait pas a choisi de venir pour le mettre du feu dans les, dans les réseaux. Les... Et d'ailleurs, le plus souvent, on a fait des choses qui ont ce n'est pas même eux-mêmes qui ont causé l'action posée. Et parfois, les peuples sont émotion, pas grand-chose pas fait. Et déjà, nous avons ça, les bandits, pour à travers tout le pays. Donc c'est normal si vous venez au tu en moune dans la zone, pour avoir une réaction qui est contraire avec les que vous posez. Oh, on avons apprécié à garder mobilisé avec la population pour voir comment nous sommes capables d'aborder les questions et de façon tête faite. C'était déclaration coordonnateur, conseil 4 quatrième section Saint-Michel-Lan. Willy Pierre, coordonnateur, qui condamnait action policier, qui voulait qu'il business innocent dans un an. Kazak, Willy Pierre, qualifié comportement policier, et ça comme désordre. Kazak, l'an, lui-même, qui l'a, quoi, je mais situation, ça, c'est une situation que le condamné et qui pas dû répéter encore, non, exactement, n'est-ce pas ça, et lui montrer que, l'essai ça passer comme ça, lui créer gros problème, gros tension, la caille divers citoyens, et c'est ça qui fait jeudi dire, là, dans la localité Abraham, nous qu'on nous drame sac passé, et comment que la cause. Pour Pipiti, il y a six monde qui perdit la vie dans le cas où conflit terrien. Et, n'a pas dit, question conflit terrien, problème terre en Haïti, insécurité foncière ça c'est un gros problème qui a prolongé la société c'est un gros parmi insécurité qui existait bataille pour affecter. Effectivement, là, qui avec la uh, situation, sa déclaration, bon côté, et quelques, autorité autorités que, là, qui est situation de ça qui est arrivé dans, uh, Miragua localité Abraham, dans quatre conflits terrien ça. On nous garder ça comme information par rapport avec, ça uh, arrivé, alors, ça qui passer en deux pays, hein? ok, situation qui a passé en deux pays, Côté hein? là, il y a conseil de sécurité, l'ONU, qui hein, rencontrait une autre fois encore, qui tape discuter sous situation Situation et Haïti a là. Alors ce que situation insécurité à Haïti a vive jeudi et jeudi, hein, l'I euh, continue à augmenter chaque jour qui passait. Conseil de sécurité le l'ONU, hein, qui lui-même t'a rencontré une autre fois, je quittais mercredi 26 avril 2023, sous nécessité qui gagnait pour Haïti, qui a joué en une force étrangère militaire qui pouvait venir à mettre sa gueule comme insécurité. Mais ben, il est clair que nécessité pour capable soutenir le pays d'Haïti, permettre que joindre sa délai et pour pour mettre sa et bataille qui gela contre les affaires insécurité. Mais jusqu'à présent, là, et ben là, problème n'est pas il posé vraiment dans le conseil de l'ONU, hein, mais là, tout, est-ce que tu situation est-ce que gagnez qui est dégagé. Jean-Déjà, une information qui est pour avec un direct qui était fait dans le niveau ONU, sou, uh, Haïti, hein, de l'ONU sur la situation haïtienne qui est déjà partagée avec nous, uh, texte te qui était gagné dans détail ça. Mais ben, nous allons venir avec uh, réaction et ministre euh, affaires étrangères haïtien ah, qui c'est Jean-Victor Générusson, mais d'abord qui a mettre l'accent sur affaires CAIP. Jean Victor Généus, même le ministre des Affaires étrangères haïtien qui a réagi mais qui t'a intervenu dans le Conseil de sécurité de l'ONU hier fait qu'on est 80 de territoire en bas contrôle groupe armé qui a, qui en a bas financement actes politiques acte économique économiques intérêt personnel Yo, Jean Victor Genius ça fait qu'on est tout pays a fait face a fait face à crise humanitaire, tête chargée, inflation en plus passée et 50%. presque moitié peuple à vivre dans la misère, selon le constat chancé de l'IAIC. Jean-Victor Généus qui s'allégit fort, chef gouvernement Ariel Henry, qu'à fait la démarche pour mettre KPK et PA pour retourner payant dans l'élection pour remettre l'institution étatique debout. Parole Jean-Victor Généus pour plus de détails. estimations, 80% de la zone métropolitaine est sous contrôle ou influence. Ces individus qui terrorisent la population vivent souvent dans de des quartiers défavorisés où la pauvreté est à un niveau extrême. Certains acteurs politiques encouragent et financent également les activités qui mettent des gars pour contrôler et garder leurs intérêts minés. Il s'en a toutes sortes d'activités illicites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 Victor Généus, salue les sanctions, Canada à, et pays états-Unis et puis euh, République dominicaine prend. D'après lui-même qui a commencé pour tes résultats, chasseliamande expériment à vite pour publier liste personnalité qui a gagné. Ça cap limité déplacement s'il a eu un mode là. Le ministre de la a rappelé le déploiement yon, international robuste. a euh, aidé euh, le gouvernement à combattre Gang et puis renforcer. Pétition, un côté, et autre fois, Victor plus de Monsieur le Président, j'en viens au régime de sanctions de l'ONU pour établi par pour, pour la résolution 2653 du 21 octobre 2022. Les sanctions imposées par le Canada, les États-Unis et la République dominicaine sont conséquentes. Elles commencent à produire des effets encourageants.